Monsieur et Madame Terrier ont des jumeaux, comment les appellent-ils Ah voyons, Alain et Alex, parce que Alain Terrier et Alex Terrier <rire> Alors maintenant qu'on a fait la petite blague habituelle pour un niveau 7 ans, on va passer à l'économie niveau Bac plus 7 ans. Et si j'ai fait cette blague toute pourrie pour commencer aujourd'hui, selon la tradition, c'est parce que je voudrais euh, repartir d'une petite phrase que j'ai entendue sur je ne sais plus quelle radio, euh, même plusieurs radios, de Charles-Henri Gallois, qui raconte en ce moment un truc assez marrant. Euh, il a dit, je crois que c'était sur Sud Radio, que faute de pouvoir faire des dévaluations externes à cause de l'euro, on était obligé de faire des dévaluations internes. Alors il s'est repris dès le lendemain, euh, je crois, ou assez vite pour dire que non, on va parler plutôt de dépréciation que de d'évaluation. Mais bon, si je vous dis, euh, faute de pouvoir faire de dépréciation externe, on va faire des dépréciations internes. C'est assez confus, c'est presque faux dans la manière qu'il a de le dire. Et pourtant, il a bien compris, il a mis le doigt sur un truc extrêmement important, euh, essentiel, dans les équilibres actuels et dans les choix ou non-choix qui s'offrent à nous politiquement, et j'allais presque dire monétairement. Euh, en tout cas, si vous voulez, il a raison euh, de, de, de faire un lien direct entre euh, les problèmes euh, politiques euh, et euh, économiques de la France actuellement et les problèmes de travail et les problèmes monétaires de la BCE. Et donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets un petit lien par là ou en description euh, au service. Généralement, il y a des textes qui accompagnent les vidéos. Et euh, c'est un travail au long cours que je développe et que je vous invite vraiment à suivre euh, au-delà de la simple. Euh, euh, au-delà du, du simple divertissement de passer une demi-heure sur YouTube. Donc faites-le, euh, pas pour moi mais pour vous. Euh, et puis euh, si cette vidéo vous intéresse, mettez-lui des pouces, partagez-la, discutons-en. Euh, parce que, ben, c'est, je pense que dans la vie d'aujourd'hui, on, on va regarder véritablement le choix politique essentiel qui n'est pas formulé, mais ce que, ce qu'Emmanuel qu Macron, d'une certaine manière, a, a promis à ses sponsors, qui pourrait être acceptable si c'était accepté par les Français, mais qui a priori est refusé par les Français, euh, qui est en fait de, euh, d'une certaine manière, Macron a décidé de forcer l'économie française dans le, le, le jeu économique mondial, dans la grande concurrence, on dirait la grande compétition mondiale. Et le problème, en fait, c'est que comme ben, on refuse assez obstinément, euh, ben, ce qui se passe, c'est qu'à euh, la fin, on y perd nos bijoux de famille. En gros, c'est ça. Maintenant, on va voir comment. Donc, revenons sur cette phrase de Charles Henri Gallois quand il dit euh, faute de pouvoir faire des dévaluations externes, euh, on fait des dévaluations internes. En gros, faute de pouvoir, sous faute que notre monnaie se déprécie, eh bien, ce sont nos droits qui se déprécient. C'est à peu près ça, ce que ça veut dire. Bon, alors, juste par parenthèse, on parle presque plus de dévaluation euh, depuis 1971 et depuis qu'on est sorti de l'étalon de change or. Euh, époque à laquelle eh bien, on dévaluait sa monnaie, soit par rapport à l'or, soit par rapport au dollar américain, soit par rapport à la l'ivre sterling, parce qu'on avait des cours de change fixes, et que quand on ne pouvait plus tenir ces cours, eh bien on dévaluait la monnaie, et c'était un choix politique. Donc, comme aujourd'hui les monnaies euh, fluctuent entre elles librement, le terme de dévaluation a pratiquement disparu, et ça paraît presque un anachronisme. Sauf, et là, Charles-Henri Gallois a absolument raison sauf à se dire que euh, l'euro n'est pas, pas une monnaie mais euh, une, un groupe monétaire, il a, il a raison au fond, et que c'est un petit peu comme si on avait décidé que toutes les monnaies européennes allaient varier à un pour un, ont fixé le taux de change entre elles. Et ce que moi je dis de manière un peu plus sobre, euh, généralement, pour dire que l'euro, c'est euh, un mariage en séparation de biens et en chambre à part. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit que la BCE fait quelque chose, la BCE, généralement, ne fait rien. Ce sont les banques nationales qui font des choses. C'est la, la, la Banque de France qui rachète les dettes de la France. Ce sont les, les, les, les, banques, les, les banques nationales qui émettent les billets et les pièces. Ce sont les, ce sont les banques nationales. Et, et, et, et chaque comptabilité est gardée euh, au niveau de chaque banque nationale. Ce qui pose, ce sera pour une autre vidéo, un énorme problème au niveau de Target 2. Donc... Il pourrait presque être en avance sur son temps, euh, l'ami gallois, ou disons, euh, en avance sur la manière de comprendre l'euro, euh, quand il parle de faute de dévaluation, le fait de ne pas pouvoir dévaluer l'euro français, le franc, on va dire, par rapport à un marque allemand, un euro allemand. Donc ça, il n'a pas tout à fait tort. Et comme on ne peut pas faire ça, eh bien, ça a des répercussions extrêmement fortes euh, au niveau euh, interne. Et ça veut dire que bah, il faut euh, baisser les salaires. Euh, il faut, en tout cas, que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. C'est tous les gels de points, euh, toutes les progressions de salaires qui vont moins vite que l'inflation depuis des années. Et euh, c'est surtout euh, une grande partie euh, des revenus indirects, c'est euh, bah, tout ce qui va être euh, la partie état-providence, tout ce qui va être retraite, euh, santé, euh, et euh, bien évidemment chômage. Et ça fait des années que on torpille euh, tous ces acquis sociaux euh, bah, parce qu'on n'est pas assez euh, compétitif dans le grand jeu mondial. Et bien évidemment, si on avait euh, un franc, euh, plutôt, euh, plutôt qu'un euro euh, avant de se mettre dans le grand jeu mondial on va se mettre simplement dans le jeu européen euh, c'est un exemple que j'avais pris il y a quelques années en comparant des voitures <rire> je sais pas si je, je m'étais fait taper sur les doigts à l'époque parce que c'était il y a ça date hein, ça datait de peut-être 4 5 ans j'avais dit mais avec l'euro le, le fait que vous ayez un, un euro qui, la même monnaie en Allemagne et en France eh bien, vous vous retrouvez avec une série 3 euh, qui coûte euh, le même prix qu'une C5. Donc une série 3 de BMW allemande coûte en entre, euh, le même prix que la C5 de Citroën. Et en disant, ben regardez, du coup, les gens vont acheter davantage de BM que euh, de Citroën. Je m'étais fait engueuler. Je connais rien aux bagnoles. On m'a expliqué que les Citroën étaient bien meilleurs que les BM. Pardon. Euh... Pardon, qu'est-ce que je fais là euh, j'ai voulu re-regarder mon petit exemple en allant voir un petit peu comparant les prix des bagnoles. On n'y comprend strictement plus rien. Euh, donc j'ai abandonné l'histoire des voitures. Mais vous pouvez comprendre que euh, si euh, on avait euh, un franc qui était dévalué euh, par rapport au Deutschmark, la première chose, c'est que ça créait... Il hein, ne faut jamais oublier qu'une dévaluation ou une monnaie qui se déprécie, ça crée un appauvrissement. Est-ce qu'on soit tous d'accord C'est un appauvrissement général d'un pays, quand on fait une dévaluation qu'une monnaie se déprécie. Bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que si une monnaie se déprécie, bah, le mauvais côté, c'est que vous voulez acheter votre BM. Si vous avez un, un franc qui est 20% moins cher, euh, moins, qui a moins 20% de valeur de moins que le Deutschmark, euh, bah, forcément, votre BM, elle coûte 20% plus cher. Euh, si vous faites ça par rapport euh, aux monnaies asiatiques, bah, tout d'un coup, toutes vos importations asiatiques euh, vont coûter 20% plus cher. Euh, donc, Bien évidemment, c'est un appauvrissement et, et tout, tout, tout ce que vous importez coûte beaucoup plus cher. Mais le bon côté de ça, c'est que tout d'un coup, vous allez avoir un intérêt euh, à redévelopper en interne un certain nombre de compétences euh, qui n'étaient plus utiles de développer, ou qui en tout cas, pardon, c'est pas qui était plus utile, qui, qui n'étaient plus rentables. Et vous voyez, toute la France qu'on a désindustrialisée euh, depuis 20 ans, euh, ben vous, auriez un, vous auriez une motivation très forte de réindustri réindustrialiser, parce que vous auriez un avantage euh, compétitif à produire en interne. Et c'est ça ce que veut dire Charles-Henri Gallois, c'est que si votre monnaie se déprécie, ben tout d'un coup, le prix du travail coûte moins cher par rapport au reste, ce que vous allez pouvoir produire sur place, les pièces les de vos fournisseurs, le fournisseur français deviendra moins cher, tout ce qui est français deviendra comparativement moins cher à tout ce qui est externe, si vous avez une monnaie qui se, dépr qui, qui se déprécie. Or, l'euro interdit ça. Et en interdisant cela, ben, bien évidemment, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va dire, ah, mais c'est génial, on peut avoir euh, des, certains produits de meilleure qualité euh, à moindre prix. Du coup, vous avez euh, tout un tas euh, d'industries, de, de, qui n'existent sont, qui sont, qui plus en France. Je prends souvent l'exemple d'un ami qui a voulu réimpatrier des pièces. Il est acheteur dans l'industrie. Il a voulu réimpatrier un petit moteur de temps, un petit moteur, pardon, un petit moteur électrique, juste une vitesse, marche arrêt, le truc le plus simple du monde. Il a voulu les faire rentrer de Chine en Europe, parce qu'il s'était rendu compte que si vous prenez tous les coûts cachés en Chine, ça coûtait plus cher qu'en fait qu Europe. Déjà, c'est intéressant. Et ben, il l'a ramené en Autriche, parce que aujourd'hui en France, il n'y avait plus de personnes capables de produire ce moteur pour lui. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas compétitifs, c'est qu'ils n'étaient plus là. Euh, et du coup, il a été où Il a été en Autriche, euh, il a été. Euh, ça aurait pu être en Italie du Nord, ça aurait pu être en Allemagne, euh, ça aurait pu être. Euh, non, en Suisse, c'est vraiment trop cher. Euh, c'est toutes ces régions-là. Euh, mais en France, il n'y avait plus. Euh, et, euh, et, et, et du coup, si, si on veut, ça pose un énorme problème. Parce que vous avez tout d'un coup des pans entiers de, de, de votre économie qui s'effritent. Hein, plus que. Et, et bien, derrière, ça vous fait quoi Ça vous fait du chômage structurel, ça vous fait de la richesse en moins qui est créée chaque année. Ça vous fait... Quand je parle de chômage, euh, c'est toujours quelque chose qui est très important, euh, parce qu'en ce moment, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chômage en France. Il ne faut pas regarder les chiffres du chômage les chiffres du chômage mentent. faut regarder les gens. En enfin, fait, plutôt que de regarder les, les, les gens qui sont au chômage, il faut regarder les gens qui travaillent. Euh, parce qu'on a malheureusement tendance, de, à, à, euh, on a tendance à croire que bah, vous prenez les gens qui travaillent, vous prenez les gens au chômage, et vous avez toute la population active. Non, vous avez aussi des gens qui ne travaillent pas et ne sont pas au chômage. Soit parce qu'ils ont abandonné, soit parce qu'ils se sont fait rayer des listes, euh, soit parce, pour plein de raisons. Et, euh, et, et il est beaucoup plus sérieux de regarder le nombre de personnes qui travaillent, ce qu'on appelle les actifs occupés. Et en France... On a relativement peu d'actifs occupés comparé notamment à l'Allemagne, qui a beaucoup plus d'actifs occupés. Euh, bah, c'est pas compliqué, c'est le chiffre que je répète tout le temps aussi c'est qu'en France, vous avez 4 euh, quatre, quatre personnes qui travaillent pour 10 personnes à nourrir de la naissance à la mort. En Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Entre la France et la... Quand on dit qu'il y a 4 personnes qui se lèvent le matin pour en nourrir 10 versus 6 pour en nourrir 10, ça fait 50% de gens qui travaillent en plus. C'est monstrueux, c'est énorme. Euh... Et donc, bien évidemment, quand vous avez moins de gens qui se lèvent le matin pour aller créer de la richesse, vous avez moins de richesses à distribuer. Euh... Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe ça, ça... Vous avez un pays qui s'endette, qui perd de la compétitivité. Vous avez un truc qui déraille complètement. Donc maintenant, si vous voulez retrouver de la compétitivité, euh, ben, c'est pas compliqué, il faut que vous redeveniez euh, et que vous n'êtes pas capable de faire des innovations telles que, euh, on soit pas, euh, que personne soit capable de faire des produits aussi bons que les vôtres, ce qui marche dans le secteur du luxe. Le secteur du luxe français euh, cartonne. Bon, ça fait pas tout. Euh, donc il y a quelques secteurs dans lesquels on est particulièrement bon. Et d'autres où, où on se fait tailler des croupières année après année après année après année. Euh, ben dans ces cas-là, euh, ben si vous voulez retrouver votre place, qu'est-ce qu'il faut ben Il faut accepter de baisser les salaires euh, et baisser le coût social du chômage, des retraites, des choses-là. C'est ce que fait Macron depuis 5 ans maintenant. C'est ce qu'il fait quand euh, il gèle les points d'indice. Euh, ça avait été fait avant lui, mais bon, il l'a continué à faire. C'est ce qu'il fait quand euh, ils ont fait leur, leur réforme du, euh, du chômage, de, de, de, de l'assurance chômage. C'est ce qu'ils vont faire avec les réformes des retraites. Ils sont en train de forcer l'adaptation de l'économie française euh, au, grand jeu, euh, au, au grand jeu de la concurrence mondialisée. Il euh, y a deux problèmes à ça c'est que, un, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et du coup, bah, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas du tout. -à -dire on voit bien qu'en France, on est dans un, dans un système totalement dysfonctionnel. Et qu'à euh, part euh, les effets d'annonce, euh, bah, vous, vous avez pas... Il n'a pas remis la France sur les rails. Alors je sais que c'est des choses qui prennent des années. On va comparer avec l'Allemagne. Euh, ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que... Il a probablement énormément de retard parce qu'il est en train de s'imaginer de se projeter pour 20 ou 30 ans dans une économie mondialisée. On est dans une phase de démondialisation active en ce moment même. Il faut réfléchir de manière beaucoup plus stratégique que ça. Il ne faut pas croire que ce qui a marché les 20 dernières années va marcher les 20 prochaines années. Euh, donc, non seulement le choix de vouloir forcer un pays, euh, dans cette concurrence mondiale, n'a rien d'évident, surtout qu'il s'est refusé radicalement, dans la manière dont c'est fait, en tout cas. Euh, et deuxièmement, il n'est pas du tout évident que ce soit euh, le, le bon cadre stratégique pour ce projet dans les 20 ou 30 ans à venir. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui est très important, parce que euh, c'est le choix qu'a fait l'Allemagne. Et faut il bien, faut bien comprendre que, euh, ce qu'on est en train de vouloir nous forcer euh, en France aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait l'Allemagne au début des années 2000, euh, au moment où euh, Gerhard Schröder, chancelier SPD, donc chancelier de gauche, euh, a mis en place toute une politique de déflation compétitive, où il a baissé les salaires. Les Allemands ont accepté des baisses de salaires euh, au début des années 2000, euh, les Allemands ont accepté euh, que leur modèle social euh, soit revu à la baisse, alors qu'au début des années 2000, vous avez une Allemagne qui a plus de 10% de chômeurs, ils ont accepté que le, le, le chômage soit raboté, que les, euh, les Allemands se sont serrés la ceinture c'est ce qu'on ce qu appelle les grandes mesures de déflation compétitive sous Schröder, ce qui ont fait d'ailleurs qu'il n'a pas été réélu. Euh, il est resté que, que 7 ans au pouvoir. Si, techniquement, il a été élu une fois entre les deux, mais bon, il n'est pas resté très longtemps. Et que, si en Allemagne, il reste, euh, il reste impopulaire, c'est quand même des mesures qui ont été faites avec euh, les syndicats allemands. Pourquoi Parce que, quand vous êtes en Allemagne en l'an 2000, c'est très important de refaire un peu d'histoire, quand vous êtes en Allemagne en l'an 2000, ben, vous êtes à peu près 10 ans après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Donc ça y est, c'est-à-dire que la joie de, du pays qui se retrouve c'est passé, ça fait 10 ans. Et là, vous vous rendez compte que une fois l'euphorie passée, vous avez un pays qui ne marche pas très bien, qui marche pas très bien parce que la réunification coûte une fortune, euh, qu'elle n'est pas si simple que ça, euh, que vous avez des écarts qui se sont creusés profondément euh, entre les deux, euh, que vous avez beaucoup de chômage, que l'Allemagne est une nation industrielle à une époque où les services, la banque, euh, tout ce qui est des services internet, tout un tas de choses, mais ça marche incroyablement mieux euh, que l'industrie la France, à la fin des années 90, c'est beaucoup mieux que l'Allemagne en Europe. L'Allemagne, c'est la lanterne rouge. C'est... À la fin des années 90, on vient nous expliquer que le modèle français, qui est un modèle de service, euh, est un modèle qui est beaucoup plus tourné vers l'avenir que le modèle industriel allemand. <rire> c'est moi, j'ai appris ça à l'école, quand même <rire> Et donc, vous avez cette Allemagne donc, qui a mangé sa réunification, ses hein, 1000 milliards euh, de ça doit probablement être l'équivalent de 1000 milliards d'euros. C'est beaucoup pour l'époque, c'est même énorme. Euh, qui a énormément de chômage, qui a une forte dette, euh, qui a une très forte dette, euh, et qui décide... Euh, qui décide euh, en, de, en 2000 de euh, bah, gérer ça et donc à l'allemande, euh, il se serre la ceinture. Euh, on va baisser les salaires, on va baisser les prestations sociales, on va se mettre à travailler plus. Euh, et donc, il, comme forcément, si vous baissez les salaires, vous, vous avez besoin de que plus de monde travaille. C'est la nation, c'est allemande, s'est mis à, à travailler, ça a mis du temps à payer. Mais alors que euh, vous aviez entre la France et l'Allemagne, je, je prends les chiffres que depuis les années 90, parce que je n'ai pas envie de faire RFA, RFA plus RDA, donc on va prendre que depuis la réunification, mais alors qu'à partir des, de, des années 90, vous avez en gros des croissances de PIB, des croissances de dette qui sont similaires en France et en Allemagne jusqu'en 2008, euh, alors que même que, que c'est vraiment c est, c est, c est des choses qui sont très similaires, et c'est seulement après 2008... Ou même, même en 2008, la France dépense un peu plus en réponse à la crise. Et c'est surtout après 2010 que l'Allemagne, vous êtes à 82 et 85% de, de, de dette publique. Euh, la France euh, a des croissances de PIB plutôt supérieures jusque-là. Et c'est à partir de 2010 que vous avez l'Allemagne qui vraiment recueille le fruit de sa politique des 8-10 euh, ans, ans précédents, et euh, réussit à réduire sa dette réussit euh, à, euh, à augmenter sa croissance, alors que nous, on a une croissance qui est moindre que l'allemande, en faisant plus de dettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez euh, 10 ans de préparation et 10 ans de laurier, où nous, en revanche, c'est l'enfer. Et il faut vraiment mettre ça euh, en, en, en, en regard de l'euro c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive avec l'euro, qui fait que, ben bah oui, comme l'Allemagne a fait de la déflation compétitive, euh, ben l'Allemagne a des produits plutôt moins chers euh, pour, les, pour, son mar... pour les autres pays européens. Et c'est ce qui permet à l'Allemagne de développer un excédent commercial monstrueux, et la France qui, elle, n'a pas fait ces réformes-là, elle, s'endette. Et c'est ça, le point peut-être le plus important de cette vidéo. Qu'est-ce qu qui se passe du coup C'est-à-dire que euh, vous êtes. Vous êtes vous avez, euh, non, vous, si on était en France, en France, euh, bah, si vous comparez je sais pas, la région lyonnaise avec le Larzac, et bon, bah, vous avez des, des gens euh, qui travaillent énormément d'un côté, euh, de l'industrie beaucoup, et puis de l'autre, vous avez beaucoup moins de monde qui fait quand même beaucoup moins de choses. Désolé pour les gens qui vivent dans le Larzac, qui sont peut-être l'avenir de l'humanité, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Là, je parle vraiment d'un point de vue de, de pure économie. Et pourtant, en France, ça pose pas de problème. Donc, pourquoi ça pose pas de problème Parce que en France, euh, bah, les transferts de population et de richesse euh, se font naturellement. J'ai pas été revérifié dans cette vidéo, je voulais, parce que moi, j'ai des chiffres très vieux okay, qui me disaient que l'île de France envoie 10% de son PIB au reste de la France, chaque année. L'île de France, il y a 10% de son PIB qui part ailleurs. Et je me demande si ce n'est pas passé à 20%. Il faudrait que je regarde ça. On va dire entre 10 et 20%. Enfin c est, c est, après, c'est aussi des manières de calculer. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une partie très importante du, du PIB de l'île de France qui part euh, en Corse, dans le l'Arzac, euh, dans plein de régions plus pauvres. Et, et, et c'est vrai pour l'île de France, mais bon, ça va être vrai pour toute la métropole lyonnaise. Euh, toutes ces, les, les grandes métropoles vont attirer, vont, vont attirer euh, des populations et vont renvoyer des capitaux dans l'autre sens. Et c'est comme ça que vous avez une zone... Qui est cohérente et qui est convergente et qui fait que c'est pas grave, que euh, vous pouvez avoir le Larzac et l'île de France en France, ça tient bien. Sauf que, bah, bien évidemment, en Europe, euh, bah, je ne voyais pas exactement euh, l'Allemagne envoyer euh, en euh, en, en des centaines de milliards euh, chaque année aux autres pays. Euh, c'est que bien sûr qu'il y a un budget européen et bien sûr que l'Allemagne paye plus mais là on parle de, de, de beaucoup moins les enjeux n'ont rien à voir vous n'êtes pas du tout sur un pays qui accepte d'envoyer 10 à 20% de son PIB aux autres pays d'Europe euh, et d'un autre côté euh, moi je connais très peu de français qui vont être capables d'aller travailler dans la roure j'en connais bien sûr j'en connais pas beaucoup donc vous n'avez pas à l'échelle européenne, ce que vous avez en France qui permet de faire des zones convergentes qui font que euh, vous avez, euh, des, vous avez bah, une nation euh, et ce qui n'est pas une nation. L'Europe n'est pas une nation. C'est comme ça. Euh, et du coup, comme euh, on n'a pas ça, comme, on, on comme l'Allemagne qui ne, ne fait pas ses transferts de richesses vis-à-vis -vis des autres régions, eh bien, vous avez ce problème, et que pourtant, on a la même monnaie. Là, vous avez un dilemme, vous avez quelque chose qui est, qui, qui est irrésoluble naturellement, puisque vous laissez euh, une région s'enrichir, et l'autre, vous, vous ne permettez pas l'adaptation. Euh, avec le fait d'avoir une monnaie unique, euh, dans des régions qui sont divergentes, et dans lesquelles vous ne, pas, euh, vous ne corrigez pas les écarts de richesse, les écarts de productivité, les écarts économiques. C'est quelque chose qui est, vraiment, c est, c est très très très important pour que vous puissiez avoir une zone monétaire. C'est les théories de Mundell sur les zones monétaires. Une zone monétaire, vous, vous ne pouvez pas avoir un écart de richesse de plus de 10 ou 20% une fois les transferts réalisés dans le territoire. Sinon, ça pose trop de problèmes. Bon, ben là, euh, en Europe, on, est en, on fait l'expérience de ces problèmes parce que l'Allemagne a mis en place une politique... Euh, qui n'a pas été mise en place en France, qui n'a pas été mise en place non plus en Grèce, par exemple, ou en Italie. Ah, quoi qu'en Italie, si, en Italie, ils l'ont fait. Euh, en Italie, ils l'ont fait, mais ils ont le problème de la dette en Italie. Euh, et vous vous retrouvez ainsi, euh, donc dans cette situation absolument explosive, euh, dans laquelle ben, euh, vous vous retrouvez avec un pays qui est surendetté en France. Et du coup, comme on est surendetté, euh, ben, en, vous avez cette divergence avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au, au, euh, ben, vous avez des, des gens qui trouvent qu'un euro allemand, ça n'a pas la même valeur qu'un euro français. Ça, c'est discutable, mais en tout cas, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un euro italien ou qu'un euro espagnol. Comme vous n'avez pas, comme vous êtes dans ce mariage euh, en, en chambre à part et séparation de biens, comme j'aime à dire, mais que euh, vous ne laissez pas, vous ne permettez pas d'ajustement, que ce soit par des transferts ou des ajustements économiques, vous n'avez pas suffisamment d'homogénéité dans la zone euh, pour permettre euh, bah, d'avoir un truc qui fonctionne. Et donc, vous avez l'Allemagne qui a fait ce choix dans les années 2000, qui est donc normalement. On devrait tous l'avoir fait, et je pense que c'est ce qu'ils ont prévu euh, à Bruxelles, euh, à Francfort, ils ont dit ben voilà, l'Allemagne a fait la bonne politique, donc maintenant il faut que tout le monde fasse pareil. Sauf que ben, dans, au, au nord ça marche assez bien, au sud, ça marche pas du tout. Euh, et et, et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça marche pas du tout. Ça veut dire que ben, vous n'avez pas deux, mais trois possibilités. C'est-à-dire que soit ben, vous faites ce que vous voulez qu'ils fassent euh, à Bruxelles et, et à Francfort, et donc vous mettez à faire de la déflation compétitive, euh, sauf que ça, ben, en fait, c'est déjà trop tard, parce qu'en France, on n'a toujours pas fait les réformes de retraite qu'on devrait avoir fait, on vient à peine de faire la réforme de l'assurance chômage, et que on est en train de faire toutes ces réformes-là, alors qu'on est en train de rentrer dans une phase de crise de malade, ça va mettre un peu de temps, ça va être compliqué, mais, mais on va rentrer dans une récession très dure. Est-ce que c'est maintenant, dans un an, dans... ça va pas bien se passer dans les prochains mois et les prochaines années qui viennent C'est pas possible, on est tous d'accord là-dessus. Donc venir forcer des mesures que vous faites normalement euh, dans des périodes de croissance, euh, à un moment où vous arrivez dans une période de grave récession pour longtemps, déjà, c'est pas gagné. Donc ça, c'est déjà trop tard. Et ensuite, encore une fois, ben, on se rend compte que vous ne pouvez pas faire des réformes efficaces si votre population n'est pas d'accord. Si votre population n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas. Je ne dis pas que la, votre population a raison ou pas. Simplement, ça ne marche pas. C'est tout. ce que les Allemands ont accepté de faire. Euh, les pays du Sud, France compris, euh, le refusent. Parce que et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un génie italien, un génie espagnol, un génie français. C'est juste qu'on fonctionne pas pareil. C'est juste ça, j'y peux rien, je suis désolé. Un, on ne fonctionne pas pareil, et de deux, on ne s'aime pas suffisamment pour s'envoyer de l'argent et s'envoyer euh, des, euh, des populations. En fait, c'est comme ça, c'est une observation. Donc c est, c est, c est, ça fait partie des raisons qui me font dire depuis très longtemps que l'euro est voué à l'échec, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je préférerais un peu moins qu'un peu plus, parce que euh, vous avez donc ces problèmes d'homogénéité de, de, de, et d'adaptation les uns aux autres qui ne se font pas parce que les Allemands ont forcé, On dit ben « maintenant on va faire comme ça, on va faire de la déflation compétitive », et que derrière, on n'a pas suivi. On n'a pas suivi, euh, donc ça, c'était la première chose, c'était de se dire soit on fait comme les Allemands, soit on ne fait pas comme les Allemands euh, et l'euro explose, parce que, bah oui, il y a un moment où vous ne pouvez pas avoir une monnaie si vous avez d'un côté des gens qui font de la déflation compétitive et de l'autre des gens qui font de l'inflationnisme. Ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs le truc avec lequel toute la construction européenne se bat avec ça depuis dix ans. On va se retaper une crise de l'euro façon 2012, mais en bien plus grave dans les mois et les années qui viennent. Euh, à cause, justement, de ce problème de divergence, parce que vous avez laissé cette ordo allemand euh, qui a fait de la déflation compétitive et qui euh, a fait un modèle industriel, euh, qui a fait des grosses erreurs énergétiques par ailleurs, ils ont fait de très très grosses erreurs, et le problème, c'est comme on veut forcer tout le monde dans cet ordo, bah, aujourd'hui, où il faudrait un nouveau moteur, ça aurait pu être la France, ce ne sera pas la France, euh, parce que l'Allemagne, le modèle allemand est à bout de souffle, ça, ça, ça, ça, ils ont tiré l'Europe depuis une vingtaine d'années, maintenant, leur choix énergétique et leur choix industriels, ben, sont en train de, de coûter cher. Il faut jamais oublier non plus et, et leurs choix sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un retraité allemand, aujourd'hui, c'est plus pauvre qu'un retraité français. Et ça, il faut, faut, faut, faut l'avaler, qu'un qu retraité allemand est plus pauvre qu'un retraité français. Il a de quoi être pas tout à fait content, euh, l'allemand. Et c'est la troisième voie, le troisième truc euh, ben, qui se passe, en fait, qui est celui que, dont, dont il ne faut surtout pas parler. Parce que c'est mal. Euh, et, euh, et cette troisième voie-là, c'est de se dire, bah, « C'est pas grave, euh, vous ne euh, voulez pas vous adapter au modèle allemand, mais on ne va pas laisser le truc exploser. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser en prenant vos bijoux de famille, on va compenser euh, en prenant, euh, en, comme vous n'êtes pas capable de produire, on va prendre vos trésors. » c'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire qu'on on a privatisé les autoroutes, les ports, les hôpitaux, tout un tas d'infrastructures, et en privatisant ça, ben on met la main sur des stocks de richesses. Ben là, c'est pareil. Ce qui est en train de se passer en France, c'est que quand vous voyez indirectement, ça aussi, il faudrait que ce soit une autre vidéo, quand vous voyez indirectement toutes les privatisations qui ont été faites, la manière dont Alstom s'est fait racheter, puis et puis une fois qu'on a la dépecée, rendue à deux fois le prix par General Electric, ce genre de choses, si vous voulez, euh, ça, fait partie, euh, ça, ça, ça fait partie des prix à payer, euh, et, et, et à long terme, et donc, à mon avis, euh, quand on dit parfois « est-ce que la Grèce est notre avenir ?», à mon avis, on est déjà dans une forme de dépeçage à la grecque, à bas bruit, et, et puis à un moment, ça risque de s'accélérer. Euh, pourquoi Parce que on n'arrive pas euh, à se mettre euh, à la cadence allemande mais on n'arrive pas non plus à casser, euh, euh, on nous interdit d'une certaine manière de sortir de l'euro. Euh, et donc, euh, bah, le, le, il reste le pire du tout, c'est-à-dire que vous glandez rien, mais euh, à la fin, on vous prend votre maison. C'est un petit peu comme, si, c est, c est un peu comme si vous aviez un junkie qui venait chercher sa dose tous les matins, on sait qu'il n'a pas de quoi payer, mais on lui donne, on lui donne, et puis à la fin, on dit, ah, bah t'as tellement de dettes que je vais, te, je vais te saisir ta maison. C'est ce, ce niveau-là dans lequel on est. Euh... Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter euh, suite à cette logique de ce que, ce que voulait dire euh, Charles-Henri Gallois quand il disait « faute de faire des dépréciations externes, on fait des dépréciations internes euh, ». Dans tous les cas, c'est-à-dire que quand euh, vous ne créez pas assez de valeur, et en France on ne crée pas assez de valeur, il euh, ben, y a un moment et il faut l'accepter. Et donc euh, soit vous l'acceptez par la monnaie, ce qu'on ne fait pas, soit vous l'acceptez euh, bah, par les, les salaires euh, et, par, euh, et par les, les prestations sociales. Euh, et Dernière et pire des solutions, euh, on vous saisit les biens. Là, je parle au niveau d'une nation. Euh, on, je vous donne un autre exemple. Euh, les, les, notre électricité nucléaire est, est en train d'être pillée par les Allemands. C'est un truc qui est en cours. Euh, on a tellement intégré notre réseau euh, que euh, les Allemands qui ont une électricité deux à trois fois plus chère, selon si vous êtes particulier euh, ou euh, entreprise, ça les fait enrager qu'en en France, on ait une électricité bien moins chère que chez eux. Bah, du coup, plutôt que de dire « bon, bah, on a fait des erreurs, on va les corriger », ils viennent piller notre électricité. J'ai écrit là-dessus déjà depuis un bon moment. Euh, donc c'était ça, ça ce que vous voulez dire, à mon avis, Charles-Henri Gallois euh, J'espère je que c'est un peu plus clair euh, que. <rire> je ne suis même pas sûr maintenant, parce que j'ai l'impression d'être perdu dans des méandres. Excusez-moi si c'est trop long. Cela étant dit, comme chaque fois, je voudrais finir mes vidéos sur quelques conseils pratiques. Euh, vous avez vu ces derniers jours que euh, l'euro est euh, arrivé à un point bas très très bas. Euh, le, le, le, il va peut-être finir par rebondir, on va voir. En tout cas, il est possible aussi qu'on rentre dans une crise très très forte de l'euro à cause de tout ce que je viens de vous dire depuis ça fait combien de temps que je parle déjà 33 minutes, ça fait beaucoup trop longtemps. Euh, il est possible qu'on rentre dans une crise très importante de l'euro, donc il faut se protéger contre ça d'un point de vue monétaire. Se protéger contre ça d'un point de vue monétaire, aujourd'hui, ça, ça, ça veut dire éventuellement acheter un peu de devises étrangères, un peu de dollars, de, dollar, de francs suisses, mais ça, c est, c est, c est ce qui est en, en solde en ce moment, c'est l'or. Je n'arrête pas de dire, je sais que c'est très pénible, mais en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. De l'or, et je vous avais déjà promis une vidéo sur l'immobilier, ce sera la prochaine que je ferai, il euh, y a des choses à faire en immobilier aussi, euh, parce que dans l'immobilier, c'est le grand retour de l'immobilier anti-inflation. Pas n'importe quel euh, immobilier, euh, il faut faire un petit peu attention, euh, parce que bah, bien évidemment, si vous avez une récession, euh, bah, votre bien immobilier il peut tout à fait perdre 20-30%. Maintenant, c'est pas parce que votre bien, la valeur de votre bien va perdre 20 ou 30% que c'est un mauvais placement. Ça, je vous mets ça dans la, la, la prochaine... C'est un peu paradoxal, je sais, Dire vous avez vous achetez une maison à 1 million, elle vaut plus que 700 000. C'était pas forcément un mauvais placement. Je vous, je vous expliquerai tout ça demain, si ça dé... parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et puis surtout, euh, c'est des choses à, à voir à, à très long terme, l'immobilier. L'immobilier, c'est des placements à 20, 30, 40 ans, euh, et donc euh, votre votre truc, avant que ça perde 20 ou 30%, il peut aussi se passer beaucoup, ça peut aussi remonter après. Donc en tout cas, moi je, je continue là-dessus, euh, aller sur l'or en ce moment. Euh, encore une fois, l'or euh, est en solde, ça va pas durer très longtemps, parce que les chiffres américains ne sont pas très bons, euh, les chiffres européens sont, sont, sont catastrophiques, euh, que bien évidemment l'inflation est toujours là, euh, donc euh, l'or devrait pas tarder à remonter, je n'ai pas envie de sortir de ma boule de cristal, mais ce que je veux dire c'est que euh, l'or en ce moment n'est pas cher, donc c'est un bon moment. Euh, je vous parlerai, je vais revenir sur les cryptos bientôt parce que, avec le massacre qui s'est passé, euh, et euh, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines vidéos. Inscrivez-vous aussi euh, au service de l'investisseur sans costume pour avoir les textes. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.